Chers traders et investisseurs, mercredi 15 juillet 2020, bonjour. Et voilà, cette fois ce matin, les marchés ont bien tapé et dépassé leur objectif mentionné par nos soins il y a environ une semaine. 12 930 sur le DAX en fin de matinée sur l'impulsion des marchés américains et japonais. Les premiers résultats des sociétés américaines sont sortis hier. Mais ce n'est que le début, et pour le moment ils sont mitigés, nous dirons contrastés, nous n'avons eu que des banques. Et maintenant, que va-t-il se passer Le prochain objectif sur le DAX est 200 points plus haut, mais va-t-on y aller rapidement Nous n'en savons strictement rien, et personne n'en sait strictement rien, croyez-moi. Il faut dire également, à l'instar de la hausse, qu'il y a des rumeurs prononcées d'avancer sur un vaccin, alors que la situation sanitaire quasiment partout dans le monde empire. Donc, nous verrons bien, qui vivra verra. Dans ce contexte très difficile, nous avons réalisé 4 trades gagnants sur 4 accompagnés de trois médailles ce matin, espérons un après-midi tout aussi actif. Nous vous souhaitons d'excellentes trades, une très bonne journée et à demain.